La création d'une page de texte HTML, l'aide du logiciel Juni est extrêmement simple. Le logiciel étant ouvert, nous allons simplement dans le menu Fichier et demander un nouveau document selon un modèle. Et nous allons choisir le modèle HTML5. Voilà le document créé. La base est présente. Il y a même encore des choses que nous pouvons supprimer. Ici, en bleu vert des commentaires qui sont inutiles pour euh, notre explication donc je les ai sélectionnés et je les supprime nous pouvons noter qu'il est prévu que le texte soit ici rédigé en anglais nous allons changer puisque nous rédigerons en français et la balise ici qui indique que le générateur de texte a été génie n'est pas intéressante donc on va la supprimer on pourrait laisser comme une sorte de publicité mais elle nous encombre un petit peu, et avec cela, nous avons un texte HTML minimum que nous allons pouvoir utiliser dans la suite du cours.